Bonjour à tout le monde, euh, merci beaucoup de, de, de venir m'écouter aujourd'hui, c'est un immense plaisir que d'être là sur un, sur un event à fub sur le forum PHP, c'est un honneur. Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop déçus que ce soit pas Monsieur Hector euh, parce qu'il parce qu n'a pas pu venir et on va essayer de faire en sorte que, que vous ne regrettiez pas d'être venu quand même. Euh, Aujourd'hui, on va parler des defaults euh, de notre framework préféré, Symfony en l'occurrence, et, euh, et, et, et, et c'est tout. Euh, dès la création et, et tout au long du, du, du cycle de vie de nos, de nos projets, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que ça, globalement, j'y touche ou pas Est-ce que c'est une bonne idée d'y toucher et c'est une question à laquelle on va essayer de répondre en couvrant un maximum d'éléments de, de ce que Symfony et Symfony nous fournit. C'est parti euh, on m'a déjà présenté rapidement, merci à l'équipe AFUB, je le refais très très rapidement. Moi c'est Robin Chalas, euh, je suis développeur PHP, je suis archi chez les Tilleuls, une, une coopérative qui est détenue à 100% par ses salariés. On cherche du monde en permanence donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a un stand, on est sponsor de cet event, venez nous voir pour discuter même après la conf, ce sera avec plaisir. Euh, je suis également mainteneur open source de pas mal de packages et je suis notamment euh, membre de l'accord team Symfony, comme ça a été dit. Euh, ok, on vient de créer notre projet Symfony, la base. Euh, on a une structure de, de dossier euh, qui est la racine de notre projet, avec tout un tas de choses que, que qui nous sont fournies par Symfony. Voilà euh, la structure de notre projet Symfony par défaut. Tous ces dossiers ils ont une raison d'être euh, bien particulière, tous ces fichiers également. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur euh, les deux principaux dossiers de notre projet, ceux où il se passe le plus de trucs, c'est-à-dire le dossier config et src. Mais avant, euh, on pourrait déjà se poser la question, qu'est-ce qui se passe euh, Cette structure par défaut, est-ce qu'elle est vouée, qu est-ce est qu'elle est sujet à modification Est-ce qu'il est, qu est, qu est souhaitable de la, de la, de la, de la changer, de l'override de et, euh, et auquel cas, est-ce que c'est possible La réponse, c'est oui. Euh, pourquoi pas On peut tout à fait modifier euh, chacun des dossiers présent dans ce dans, dans ce dépôt. Cependant, euh, se pose la question de quel intérêt on aurait à faire ça. On peut vraiment tout modifier, ça passe du, du, dossier, de, du dossier de traduction jusqu'à jusqu nos vendeurs. On peut, on peut même changer, changer la localisation du répertoire de nos vendeurs. Euh, la seule exception à ça, c'est le dossier config. Lui, euh, je n'ai pas exactement la raison du pourquoi, mais globalement, certes, codé, euh, c'est pas quelque chose, on ne peut pas changer son nom ni sa localisation. Le dossier config, il reste tel quel. Pour rappel, le dossier config, c'est celui qui va, qui va contenir la configuration de nos services. Euh, nos services maison et les services des bundles built-in, Symfony et tierce. Globalement, est-ce qu'on a intérêt à changer ça la réponse de mon point de vue, de ma vision de développeur et, et, et de mainteneur Symfony, euh, c'est non. On a très peu de, de, de valeur ajoutée à changer, que ce soit le nom ou l'emplacement de ces répertoires. Ça n'a pas de sens. La raison, elle est simple, euh, c'est que ça ne fait qu'ajouter des particularités à notre projet. Euh, cette structure par défaut, elle est... Standard, on a des noms qui sont très familiers dès qu'on bosse sous du Linux. La raison elle est simple, c'est que ça a été euh, consensueusement réfléchi. Euh, les noms de ces dossiers, ça vient, c'est fortement inspiré du, du file System Unix. Et On retrouve les VAR, on retrouve tout ça, on a failli avoir ETC à la place de config, mais ça s'est pas fait. Euh, bref, voilà pour la petite histoire. Le fait est qu'on a très peu d'intérêt à dévier pour ce qui est de ces répertoires par défaut. à l'exception de contraintes et de besoins infra. Si jamais il euh, y a de rares cas, des fournisseurs d'hébergement encore aujourd'hui qui existent, même si ça devient relativement rare, euh, qui vont nous imposer d'avoir typiquement un public HTML à la racine de notre projet pour pouvoir pointer dessus. En général, ça se contourne et comme je le disais, ça se voit de moins en moins. Donc globalement, sauf contrainte infra, il y a pas de raison de changer ces structures standards, elle est bien. S'il faut la challenger, il faut la challenger du côté de Symfony, il faut faire en sorte qu'elle change globalement. Pour ce qui est de rajouter des dossiers et des fichiers supplémentaires, euh, là pour le coup, il n'y a pas de problème. Euh, C'est tout à fait envisageable. Euh, moi par exemple, j'ai souvent un dossier qui vient très rapidement dans le projet qui va s'appeler Tools en général et qui va me servir à isoler il va contenir un composer.json, un composer.lock et un dossier vendor. Euh, ce qui va me faire en fait, c'est que ce composer.json, il va require uniquement tout ce qui est euh, outils de QA, à savoir PHPStan, Psalm, euh, PHPUnit et autres, pour euh, la simple et bonne raison que ces outils, ils dépendent souvent de Composants Symfony, ils ont des dépendances vers Symfony. Et souvent, c'est dans des versions qui sont potentiellement incompatibles avec celles du projet. Et donc, pour s'éviter des conflits de versions, on va isoler ça. Il y a d'autres leviers de, de, de répondre à cette problématique. Celle-ci, euh, en est une qui est plutôt facile à mettre en place, qui est facile à maintenir et qui ne demande pas de tooling supplémentaire. Donc, donc je l'ai fait. Voilà pour l'exemple. On peut imaginer plein d'autres raisons de, de, de, de, de rajouter des dossiers et des fichiers à la racine de ce projet. Mon, par exemple, tout ce qui est lié à l'infra, on va avoir tendance à, à mettre nos histoires de déploiement et, et, et de provisioning dans notre, dans notre projet. On va toujours en trouver un petit peu. La, la, la, la condition, on va aussi avoir tout un tas de fichiers qui se rajoutent, même combat. Très vite, on doit avoir des psalms.xml, des, des, des, des tphpstan.xml ou autre et, euh, et tout autre genre de .files. Il n'y a pas de souci avec ça. La seule euh, petite contrainte, c'est attention à ne pas tomber dans l'excès. Euh, chaque petit fichier qu'on vient rajouter, il faut que ça soit bien mesuré, bien pesé. Parce que, parce que sinon ça termine en foutoir. Et, euh, et, et c'est aussi le but de cette conférence, c'est d'éviter de finir avec des foutoirs. Aussi, très important, du moment qu'on fait du custom, on le documente. C'est la base. Si on a une pratique qui sort du, de l'usage commun, qui est spécifique à notre, à notre, à notre entreprise, à notre team, on, on le documente. Ça sera utile aux futurs collaborateurs, que ce soit des devs ou de l'infra, et ça sera utile même à notre futur nous, le jour où on comprend plus ce qu'on a fait. Autre élément important, attention à bien garder de la cohérence entre vos projets. Euh, ça peut paraître euh, bête, ça peut paraître très simple, mais c'est quelque chose euh, qu'on qu a tendance à oublier. Il euh, y a beaucoup de boîtes où chaque team va faire un petit peu sa tambouille dans son coin. Euh, globalement, l'idée, ça, c'est pas que ça aille dans l'extrême, mais de trouver euh, le bon curseur, de placer le curseur au bon endroit pour avoir une certaine cohérence et se mettre d'accord sur les pratiques. De, qui sont utilisés dans notre projet. Ça marche aussi pour les fichiers qu'on va rajouter. Fin de la parenthèse. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va aller jeter un œil aux dossiers principaux de notre projet. On va regarder leur contenu, leur structure et voir s'il si y a lieu de la remettre en question. Pourquoi Si oui, comment et à quel prix. Le premier qu'on va regarder, c'est le dossier config. Ce dossier config, il a deux gros sous-dossiers, c'est packages et route Il a aussi quatre fichiers, bundle, preload, services.yml. Ok. On va jeter un œil au premier dossier, c'est le dossier config packages. Celui-là, vous le connaissez, euh, si vous faites du Symfony, il contient la configuration des bundles core, donc les bundles qui viennent de Symfony, et des bundles tierces, que ce soit Doctrine, parce que à savoir que Doctrine n'est pas un bundle officiel Symfony, c'est une organisation à part, et n'importe quel autre bundle que vous allez requérir en dépendance. Ce dossier il est complètement managé et géré par Symfony Flex. Uh, C'est-à-dire que c'est Flex, le plugin composer, qui vient le remplir. Donc il pose un certain nombre de choses au démarrage de notre projet en fonction de avec quelle option on a, on a créé notre projet. Et il va venir uh, l'agrémenter et le remplir à chaque fois qu'on rajoute une dépendance sur notre projet. Ce fichier, ces fichiers, ce dossier, il est voué à, à, à être modifié en accord avec les besoins du projet. Évidemment, c'est votre config. Donc la config, elle dépend du besoin de l'application en question. Euh, sa structure, cependant, elle n'est pas vouée à, à, à être mise en question. Qu'est-ce que j'entends pour la structure C'est est-ce que potentiellement on aurait envie de rajouter euh, des sous-dossiers, de splitter un peu tout ça, de réorganiser ça Le fait est qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de motivation concrète à faire ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Avant, il y en avait une, on avait, un, on avait une séparation euh, par environnement. Environnement au sens symphonie, euh, on avait un dossier dev, un dossier test, et tout ce qui était à la racine, si je dis pas de conneries, c'était ce qui était considéré pour la prod. C'est plus le cas euh, parce que depuis peu on a une petite euh, une petite annotation qui va dans les qui, qui, qui est un qui est une syntaxe XML custom euh, qui nous permet de charger euh, de la config. Pour un environnement, ça s'exprime par when.Environnement, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Sinon, vous la découvrirez quand vous toucherez du Symfony. Et, euh, et ça amène ça amène pas mal, ça simplifie pas mal les choses, parce que du coup, on ne se pose plus la question, on se fait plus leurrer à regarder un fichier de config et à pas savoir euh, sur quel environnement il s'applique. On se voit tous en train de débugger, euh, essayer de comprendre pourquoi j'ai changé cette config, mais il n'y a rien qui se passe. Euh, c'est parce que ce n'était pas le bon fichier. Ça, c'est fini. Euh... Ok, pour ce dossier package. Il faut savoir une chose aussi, c'est que euh, ces, ces, ces, ces fichiers-là ils sont posés quand on démarre le projet, ils sont posés quand on requiert une dépendance, mais ils vont aussi être mis à jour par flex. Donc vous allez les modifier et ensuite il y a un moment donné où vous, il y a une nouvelle version du bundle qui sort. Cette nouvelle version du bundle en question, ça peut être un bundle Symfony comme un bundle tierce, elle va contenir des modifications, des changements qui impactent la configuration qui impacte directement votre fichier de config. Pour récupérer euh, ces modifications, ces changements de niveau config, ben avant Flex, c'était un petit peu euh, à vous d'aller faire le boulot, d'aller checker euh, d'aller checker les blog posts, d'aller checker la standard édition, potentiellement votre variante la remettre à jour euh, pour votre entreprise. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Maintenant, euh, c'est Flex qui le gère. C'est Flex qui le gère, et ce euh, par le biais d'une commande qui s'appelle Composer Recipes Update. Cette commande elle a été contribuée par, par un collègue, Ryan Weaver, qui est le boss de, de, de, de cast et qui fait aussi partie de la team Symfony. et Elle est plutôt euh, super cool, c'est-à-dire qu'elle existait déjà, mais, euh, mais elle a été grandement améliorée assez récemment, je crois que c'est courant 2022, et, euh, et ça nous change plutôt pas mal la vie. Elle va nous permettre de, de mettre à jour nos fichiers de configuration. Comment Elle va aller essayer de modifier tous les fichiers un par un. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'un fichier de config est égal à une recette. De manière générale, tout fichier de configuration qui est dans ce dossier packages vient d'une recette flex. Ces recettes flex elles sont hébergées sur le repo GitHub Symfony slash Recipes. Euh, ça, c'est les, les recettes officielles. Il y a un Recipes Contrib, que vous activez ou non, que vous autorisez ou pas dans votre Composer.json. Bref. Ces recettes, elles se mettent à jour. Elles se mettent à jour via cette commande Composer Recipes Update. Et cette, cette commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller faire les recettes une par une, voir s'il y a une nouvelle version. Si cette nouvelle version match avec la version que vous avez installée sur votre projet, typiquement Symfony Framework Bundle, vous êtes en 6.1, vous venez de faire votre, votre mise à jour, et ben, ce qui se passe, c'est que cette commande elle va aller chercher une version de la recette 6.1, sans quoi, s'il n'y en a pas, elle ira chercher la version la plus récente qui est en dessous, et elle va essayer de patcher, littéralement, au sens Git, les fichiers un par un, de config en essayant d'appliquer le patch. Si vous n'avez rien touché, et ça arrive, il y a plein de fichiers de config qu'on ne touche pas, euh, les principaux ils ont tendance à bouger en fonction de notre, notre, notre setup, et ben, tout simplement, parfait, il n'y a rien à faire, euh, il va appliquer le patch, ça vous fait l'update, c'est magique. Cependant, dès qu'il y a euh, une modif qui pose conflit, que cette commande n'arrive pas à appliquer le patch, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous filer un diff. Elle va vous donner un diff euh, avec lequel vous pourrez vous débrouiller pour faire votre mage à la main. Les conflits-git, globalement, c'est cool, on, on, on sait les résoudre, mais moins il y en a, mieux on se porte. On est d'accord euh, Donc, mon conseil pour faciliter ces mises à jour de recettes, ça va être d'éviter les changements cosmétiques. Euh, les changements type euh, « je veux aligner les options, leurs valeurs » ou euh, « ou je veux pas utiliser des nuls, je veux des tiles euh, » Tout ça, c'est des changements qui n'ont pas de valeur ajoutée en soi, c'est purement subjectif, et, euh, et, et, et ça va juste grossir le diff, donc compliquer les updates. Gardez les fichiers de config au plus proche de l'upstream pour ce qui est de leur structure, et bien sûr, faites votre tambouille dedans pour configurer en fonction des besoins de l'application. On passe au dossier suivant, c'est le dossier route. Celui-là, pareil, il sert à référencer des fichiers, mais cette fois des fichiers de routing. Et pareil pour ce qui est des bundles core et tierce. Donc, par défaut, on en a quelques-uns qui se mettent. Au fur et à mesure qu'on va rajouter des dépendances à notre projet, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Pareil, il est complètement managé par Symfony Flex et sujet à recevoir des updates au moment de mettre à jour vos composants Symfony. Sa structure et son contenu ne sont pas voués à être modifiés. Il n'y a pas de raison d'y toucher. À ça. On passe au fichier maintenant. Euh, on, a le dossier, on a le fichier config bundles.php. Ce fichier bundles.php il sert à activer les bundles euh, du core et, et tierce euh, en fonction de l'environnement. Je précise bien core et tierce parce que, parce que depuis un certain temps, maintenant on ne fait plus de bundle maison. Nos applications elles sont plus constituées de bundles. Donc tout ce qui est bundle, ça sert à intégrer une librairie tierce dans Symfony et c'est que du third party. Symfony nous en fournit un certain nombre, et la communauté nous en fournit, fournit d'autres. Ce fichier il est aussi managé par Flex. Du moment que vous demandez, vous faites un Composer Require, Flex il vient rajouter une petite ligne dans ce fichier et il l'active pour les bons environnements, ou le bon environnement. Vous pouvez tout à fait euh, venir le modifier pour spécifier qu'on le veut sur un, sur un environnement et pas un autre. Euh, cependant, normalement, les défauts sont plutôt smart, Elles sont plutôt bien faites. Donc, en théorie, pas de raison d'y toucher. Attention à ne pas se mettre une balle dans le pied si vous y touchez. Ça, On a vite fait d'activer un bundle en, en, en prod alors qu'il est fait pour du dev. Et, et là, on s'ouvre à d'autres problèmes. Même si normalement, il y a, y a le garde-fou composer.json qui, qui doit qui doit, empêcher ce genre, de, ce genre de soucis, mais ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Ensuite, euh, on a un fichier qui s'appelle config/preload.php. Si vous suivez pas trop euh, les avancées de PHP et tout ça, ça peut, euh, on peut arriver devant ce fichier et dire mais qu'est-ce que c'est ce truc euh, Surtout qu'on l'ouvre, c'est pas, pas concrètement c'est pas fameux ce qu'on y trouve temps. Ça requiert un, un fichier sombre du, de, du fin fond de notre cache. Euh, ce que ça fait ça, c'est ça va euh, tirer parti ça va permettre à Symfony de tirer parti de la feature preloading qui est dispo depuis PHP 7.4 et, euh, et, et, et ça va nous permettre de précharger nos classes. Bref, c'est censé euh, être, de la, être de la perf en boîte. Euh, ça va, donc, ce fichier-là, en théorie, vous n'avez absolument pas à le toucher. Cependant, euh, si vous voulez vraiment tirer parti, c'est dans la doc de Symfony, mais il va s'agir d'indiquer à PHP dans votre php.ini, de charger ce fichier pour le preloading. Voilà, c'est une petite directive dans le php.ini où vous lui indiquez à php quel fichier il doit charger. Ce fichier, on est passé, on est passé rapidement dessus. Il est éventuellement voué à disparaître. Vous voyez que le à disparaître, il est en bleu. Vous pouvez, vous, vous, je vous filerai les slides après. Je vous invite à, à aller voir et, et, et à vous préparer éventuellement à ça. Parce que euh, il s'avère que depuis PHP 8.1, il n'y a a priori plus vraiment d'intérêt à faire du preloading. Euh, d'autres euh, améliorations, euh, l'effort voilà, le, le, a été mis sur d'autres choses, et il se trouve qu'il n'y a plus tellement de valeur ajoutée, et en plus ça pose pas mal de problèmes point de vue framework. On a des histoires de, de on ne peut plus typer nos propriétés euh, qui sont qui correspondent à des dépendances optionnelles euh, parce que le preloading va juste casser à ce moment-là. Bref, c'est des histoires assez, assez compliquées, c'est notamment pour la, pour, pour la petite histoire, le, le, la motivation derrière le fait que Symfony demande PHP 8.1 euh, minimum pour sa version 6. C'est un changement qui a été fait au dernier moment, et même pour ne pas dire de conneries, c'est un changement qui a été fait sur une version mineure, sur 6.1. On, on est passé de PHP 8 à PHP 8.1 en prérequis, juste parce qu'on avait des problèmes avec le preloading. Voilà et c'est inédit dans l'histoire de Symfony, on n'a jamais bumpé la version de PHP dans une mineure. C'était la première fois, et ça ouvre pas la porte à, à, à, à des suivants, parce que euh, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. On essaye de, on essaye de, de, de préserver euh, nos utilisateurs et nos développeurs. Euh, on, sait, on, on, on serait bien plus content si toutes les infra du monde étaient sur les dernières versions de PHP. Cependant, on estime que c'est pas notre rôle euh, que de pousser euh, ou de voir punir euh, les, les, les développeurs et les entreprises qui n'ont pas assez de, de bandes passantes pour se mettre à jour au niveau de leur version de PHP. Cependant, mettez à jour vos versions de PHP. Ensuite, on part sur du YAML, on a le fichier root.yaml. Celui-là euh, il est sujet clairement à modification et on va euh, on va expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Mais, euh, mais, mais c'est en fonction de l'archi de votre code. Et là on touche un petit peu au, au, au vrai sujet de cette conférence. Donc voilà, il vient tel quel, euh, il permet que tout marche par défaut. Tant que vous poussez vos contrôleurs dans le contrôleur et qui sont euh, que vos routes elles sont câblées en attribut PHP, PHP 8, et ben euh, tout va bien. Vous créez un contrôleur, vous vous déclarez votre route, ça marche. Ensuite, on a le fichier services.yml. Euh, celui-là, celui-là, il est très joli quand il arrive. Il y a pas mal de petites choses. Il est un peu complexe. Euh, globalement, on a, on a eu de grosses, grosses améliorations là-dessus avec le temps. Euh, C'est-à-dire qu'avant. Services.iml, c'était à vous, euh, par défaut, il y avait juste écrit service, de points, et euh, c'était à vous de déclarer vos services. Entre temps, il y a eu l'auto-wiring, il y a eu l'auto-configuration, il y a eu énormément de choses côté Symfony qui se sont passées, et, euh, et on se retrouve avec un, avec un fichier qui va, grosso modo, de son comportement par défaut, aller chercher toutes nos classes dans le dossier SRC, et essayer de les enregistrer en tant que service. C'est cool, euh, ça marche bien, on voit que c'est basé sur un chemin. Euh, c'est basé, c on appelle ça PSR4 euh, based discovery. Euh, des, des Découverte basée sur PSR4, c'est-à-dire qu'il va chercher pour un namespace donné dans un dossier donné. Et en plus, on va lui donner quelques petites règles d'exclusion. Euh, tout ce qui est dans SRC slash dependency, euh, même si c'est trompeur, tout ce qu'il y a dans Dependency Injection, c'est pas du tout.. Des services, c'est euh, des, des classes, des, des, des passes de compilation, des, des extensions de configuration, qui vont nous permettre de tweaker la config. Mais c'est pas des services en tant que tel. C'est pour ça qu'on l'exclut. Juste en dessous, pareil, on a src/entity. Euh, nos entités ne sont pas des services, bien évidemment. Donc on l'exclut de ça. Et le petit dernier, c'est le kernel. Lui, évidemment, on le veut pas en tant que service. Après des problèmes. Ok, ce fichier, sa structure et son contenu, les deux sont clairement voués à évoluer. Euh, plus ou moins significativement en fonction de à quel point vous sortez du cadre. Euh, et ça, on va y venir juste après, pareil. Mais globalement, tôt ou tard, vous aurez besoin de déclarer un service explicitement. L'auto-wiring couvre 80% des cas, on va dire. Il euh, y a 20% qui seront pour vous. Il y a un moment donné où il faudra mettre un peu la main à la pâte va aussi y avoir une notion de performance qui rentre en compte. On a, on a pas mal de projets où, où, où, où la configuration automatique, ben à un moment donné, elle atteint ses limites. Et surtout, significativement, parce que, euh, en fonction de l'architecture du code. On l'a vu, c'est basé sur le chemin, ça, ça fait beaucoup de, de suppositions sur la manière dont votre code et structuré, et ces suppositions ben elles vont marcher sur le setup par défaut, mais il y a un moment donné où potentiellement vous sortez un petit peu euh, de ce qui est attendu. Ce qui nous amène à la partie la plus intéressante et la partie la plus croustillante, euh, c'est le dossier SRC. Dossier SRC par défaut, il ressemble à ça. C'est euh, contrôleur, entité, repository, et un Si on a déjà bossé avec du Symfony, si on a déjà bossé avec Doctrine, globalement on s'y retrouve, on est vraiment à la maison. Ça, ça se prête très bien pour une config par défaut, parce que ben, on vient, on a juste à poser notre contrôleur, on a juste à créer nos entités, elles seront mappées automatiquement, tout va bien, tout marche. Tout est automatique. Ce dossier, il ne faut pas avoir peur de casser un petit peu sa structure. Tout ce qui est dedans vous appartient. Symfony Flex, il y fait rien ou presque dedans. Je dis presque parce que ce kernel.php, il y jette quand même un œil et il va vous proposer de récupérer les changements puisque ce kernel.php, il est fourni par une recette. Ce kernel.php, il est voué à être touché, vous pouvez euh, beaucoup n'en ont pas besoin, dans beaucoup de cas vous n'aurez jamais besoin de toucher au kernel, mais, euh, mais il y a des cas où c'est nécessaire, et notamment quand on va sur des archives un petit peu, peu compliqués, le kernel.php va être un levier d'ajouter de, des règles d'autoconfiguration, euh, avec une petite méthode qui existe sur le conteneur qui s'appelle register for autoconfiguration. Et avec ça on peut faire tout plein de trucs et, et, et aller sur des archives un peu plus avancées. Mais on va y venir. Ok, euh, la motivation de ce talk elle, elle est partie de ce tweet. On a un monsieur qui fait du Laravel et qui propose euh, à la communauté Laravel euh, une alternative à la structure par défaut de Laravel, qui finalement est très similaire à celle de Symfony. Il on a, on a, y a des spécificités, bien sûr, il y a des différences, mais, euh, mais grosso modo, c'est la même idée. On a des dossiers qui sont très axés technique euh, autour, de, autour de ce que de ce que ça va contenir en termes de, en termes de, de, de, de type de choses. On va avoir des dossiers de modèles euh, qui correspondent à nos entités doctrine. On va avoir un dossier HTTP contrôleur qui correspond à notre contrôleur. Voilà, on a une structure par défaut qui marche pour démarrer. Et il y a ce monsieur qui est venu et qui a proposé euh, voilà, moi j'ai une archive qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, avancée, qui est un petit peu différente, un peu plus exotique que ce qu'on a l'habitude de voir et qui sort un petit peu de ce que Laravel fournit par défaut. Qu'est-ce que vous en pensez Et il y a un autre monsieur, qui, est, qui, est, qui, est, qui est monsieur Korop, que vous voyez sur le tweet en réponse, qui est un youtubeur, en gros un, un évangéliste euh, Laravel. Et, euh, et qui vient et qui dit « Non, pourquoi tu veux faire ça euh, ?» Et il va très très loin, c'est qui dit « Si tu fais ça, c'est même plus la peine d'utiliser un framework. » Alors J'attaque absolument pas la personne, hein. c'est certainement un bien meilleur orateur que moi peut-être un meilleur développeur que moi, j'en sais rien. Mais euh, il a, il a, il a, il a peut-être 20 fois plus d'abonnés que moi sur Twitter. Et euh, par contre, c'est non, c'est juste non, son propos c'est ça va pas. Parce que, euh, parce que globalement, avant d'être des développeurs Laravel ou des développeurs Symfony, on est des développeurs. On n'a pas, c'est juste un outil, le framework. On ne doit pas adapter nos besoins au framework, c'est le framework qu'on adapte à nos besoins. Et, et se fermer, s'enfermer dans une structure par défaut, quitte à se mettre des bâtons dans les roues et à créer des foutoirs pas possibles qu'on va ramasser dans 5 ans, c'est une grosse bêtise. Donc ce propos, non seulement à mon sens, il est déconnant, mais il est, j'irai jusqu'à dire qu'il est dangereux. Il a un impact très mauvais sur les développeurs. Euh, surtout de par ce... ce voilà de par quelqu'un qui a une telle notoriété, euh, donc j'ai réagi. Ce pas dans mes habitudes, je suis quelqu'un de plutôt discret sur Twitter. Mais, euh, mais là, pour le coup, je n'ai pas, pas pu m'empêcher, désolé, je fais n'importe quoi, je vous spoil un petit peu. Mes slides, euh, ma réponse, ça a été peut-être parce que j'ai pas envie de réécrire toutes ces. Le mec demande pourquoi tu utilises Laravel si tu veux sortir de sa, de, sa, de, de sa, structure par défaut. Je lui réponds que ben j'ai pas envie de réécrire toutes ces features. Le, le, le framework, qui a de la valeur ajoutée et il se doit de l'avoir de la valeur ajoutée, peu importe comment je structure mon code. Et il y a des, bien sûr qu'il y, y, y, y a des choses qui vont, qui vont pousser le framework dans ses retranchements et qui ne marchent juste pas. Mais en théorie, on devrait être capable de faire des choses qui sont établies et reconnues, propres et fonctionnelles, au sein d'un projet basé sur un framework. Il n'y a pas de souci avec ça. Euh, mon conseil, c'est euh, ne pas laisser le framework empiéter sur vos besoins métiers. Et vos besoins métiers, ils ont potentiellement besoin d'architectures un petit peu plus compliquées que celle qui vous est fournie par défaut par votre framework. Et je finis par dire qu'il y a des archis et des structures qui sont reconnues, connues et reconnues, et éprouvées, et qui fonctionnent. On ne va pas s'empêcher de les utiliser parce qu'on fait du Symfony ou du Laravel. Ce serait dommage. Aussi, euh, les frameworks ils se doivent de fournir une structure par défaut qui est générique et qui fonctionne pour 80 des cas euh, et qui permettent de prototyper rapidement. On est très content quand on clone un symphonie, de pouvoir rajouter un contrôleur et boum, on teste notre truc et, et, et, et on peut showcase et tout, et ça marche bien. Mais c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Il faut pour voir en sortir, et, et, et, et au plus tôt on l'anticipe, au mieux on le vit, parce que la refacto sera plus, ça sera plus, sera plus simple. Mais, euh, mais en sortir est une bonne chose. Allez voir les architectures un peu plus évoluées, un petit peu plus avancées. Du moment que vous avez plus de... Je fais référence à un bouquin sur le DDD de, de, de Eric Evans, mais du moment que vous avez plus de 30 use case métiers, Ouais, il faut se poser la question d'aller sur des choses un petit peu plus compliquées, parce que sinon, votre dossier contrôleur, il va commencer à ressembler à rien. Mais vraiment, pareil pour vos entités, n'en parlons pas. Un autre tweet euh, complètement palier que j'ai vu il n'y a pas longtemps. On vous l'a dit, hein, ce, ce, ce talk que je l'ai fait, hein, été, on, on m'a dit que je devais le faire il y a 10 jours. Donc, euh, donc ça, les choses se sont faites un petit peu euh, sur le tas. Euh, on a quelqu'un qui rage clairement euh, sur une, une structure de répertoire. Euh, vous, vous sentez pas mal des hein, structures de répertoire comme ça. Si vous en avez, c'est pas grave. Moi aussi j'en ai eu. Euh, J'essaie d'en réparer tous les jours. Ça fait partie de mon boulot. Mais euh, globalement c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Euh, on n'a que des choses qui sont très orientées et techniques au départ, dans la majorité, exception, fonction, handler, dependency injection. Euh, on retrouve des trucs qu'on trouve par défaut dans nos projets Symfony. Et on a un espèce de, de mix avec des, avec des choses. On, on trouve un petit dossier domaine dans le lot. si euh, là il fait plaisir, c'est cadeau. Et, et il y, y a dû y avoir une volonté. À un moment donné, elle, était, elle a été abandonnée. Euh, donc ce monsieur, il a des mots très forts. Hein. C'est un petit peu trop. Mais dans l'idée, je suis d'accord avec lui. Euh, c'est le bordel et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça et on ne veut pas le réparer et le remettre en question dix ans après. Avoir des... Avoir des, des voilà la structure par défaut elle, elle marche pour une certaine typologie de projet elle marche pendant un temps jusqu'à un certain moment mais à un moment donné il faut se poser la question d'en sortir et avant que ça devienne plus compliqué que ça ne devrait l'être euh, autrement vos projets ils vieilliront et ils grossiront mal et peut-être qu'ils s'ouvriront pas un autre tweet dans le genre euh, les gens s'accrochent trop aux conventions du framework et, euh, et ne sortent pas de cette bulle. J'étais comme ça il n'y a pas longtemps, moi aussi. Heureusement, c'est plus le cas et je souhaite à tout le monde de lever un petit peu les yeux. Je leur redis, on n'est pas que des développeurs Symfony. Avant d'être des développeurs Symfony, on est des développeurs, la... développeurs tout court, on est pas des développeurs larvées. Euh... <rire> Heureux ce monsieur un détracteur d'architecture de, de, qui soit différente de, de son framework préféré. Euh, il lit à propos de la Ravel et, euh, et, et juste il laisse tomber. Euh, parce que, parce que ça, ça signifie pour lui, il a l'impression que ça, que ça veut dire faire une croix complètement sur son framework. Euh, pourquoi la Ravel dans ce cas Bonne question, pourquoi la Ravel euh, non. Euh, ouais, il est éventuellement, et il est même fort probable, que côté la Ravel, ça soit plus compliqué de sortir de, de ces structures par défaut. Pour la simple et bonne raison que les conventions, vont rendre les choses compliquées. Symfony a la réputation et il est, il est connu pour être ultra flexible. Euh, ça amène de la complexité pour le développeur, on essaye de le régler. Euh, L'Aravel est plus fort sur la DX parce qu'il te donne des trucs qui marchent magiquement beaucoup plus facilement. Euh, cependant, quand il s'agit de sortir un petit peu du cadre, et ben ça devient apparemment beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Attention, jette pas la pierre, c'est une façon de voir les choses. Et au-delà de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, côté Symfony, on n'était pas vraiment mieux loti. Je ne sais pas si vous avez connu ou si vous vous rappelez, mais putain de temps où on devait pousser les commandes dans un dossier commande pour ce qui est des commandes de console et elles devaient être suffixées par. Command.php, euh, pareil pour les contrôleurs. On a eu à avoir ces conventions-là qui, qui coupaient court à toute notion de, de, de sortie et d'innovation. De, et de, et, et Heureusement, on en revient. On a depuis énormément avancé sur euh, tout ce qui est autoconfiguration basée sur les types. On est capable de venir euh, faire un petit peu, un petit peu ce qu'on veut tout en faisant des choses réutilisables, en mettant nos, nos, nos commandes globalement où on veut, euh, tout en restant sur des patterns éprouvés et reconnus. Et, euh, et c'est une très bonne chose. Il me fait péter une slide. ok J'ai une slide qui a sauté. Ce que je voulais vous dire, euh, c'est que il y a un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est plutôt que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est disponible en e-book aussi, c'est de Mathias Novak. Il s'appelle euh, « Recipes for Decoupling », recettes pour découpler. Il est très sympa parce qu'il est très abordable. Euh, Mathias Novak étant un, un aficionado du, du, du DDD, là, pour le coup, c'est très détente. C'est tout public et ça va juste amener des notions de comment réduire l'adhérence à nos frameworks et donc se donner la possibilité d'aller sur des archives un petit peu plus évoluées et donc de finir avec du code un peu plus maintenable et, et, et sur lequel on va plus se faire plaisir, même dix ans après. Allez voir, euh, voir CREF, Mathias Noback, euh, globalement plein de lectures, même sur le DDD et tout ça, je vous encourage à y aller. Prenez les choses telles qu'elles sont, prenez ce que vous avez à prendre de ces concepts-là. Il n'y a pas de « DDD, je prends tout, je suis mort » ou « ça sert à rien ». Non, et il ne s'agit même pas forcément de parler de DDD, il s'agit de parler de découpler son code du framework, de réduire l'adhérence au framework, et, et ça, donne, ça a des bénéfices qui sont conséquents. Allez euh, vous renseigner, pareil, euh, pareil chez les tilleuls, on a, on a fait une conf plusieurs fois sur, sur du DDD avec API Platform cette fois, euh, ça reste du Symfony, c'est relativement similaire, et justement on parle de se découpler du framework dans quelque part, qu'elle fera c'est derrière, on s'en fout. Euh, allez voir, allez voir. Venez nous voir aussi. On est les tilleuls, on est sympa. Je l'ai dit au début. On a, un, on a, un stand. Si vous voulez parler un petit peu de ces méthodes, de ces techniques, tout ça. Si vous euh, souhaitez parler boulot aussi, euh, on, est, on est, on est tout à fait ouvert à la discussion. Euh, voilà. Et également, si vous souhaitez de l'aide pour monter sur ce genre de pattern et d'architecture un peu plus avancée, dont on, dont on parle brièvement ici, euh, ce sera avec plaisir qu'on vous accompagnera. Donc n'hésitez pas. Merci. Merci.